Pourquoi je lance un stream alors que je vais pas aller sur le serveur courir Eh bien parce que déjà, avoir une Betami, euh, il <rire> a besoin un peu de repos. Betami qui commence à discuter et tout, et il commence à dire « Ah, c'est bien d'être médecin, mais bon, euh, voilà, Betami, euh, il, il attend juste les secours et puis c'est tout, hein, il fait rien d'autre après. » Et du coup, il y a cette personne qui dit « Attends, mec. » J'ai une proposition à te faire. Tu vois le logo euh, que t'as fait à l'hôpital Est-ce que je peux avoir un logo pour mon entreprise Mais amis très heureux, il se dit au fond, bah, ça passe bien, mais au fond, il se dit merde, je suis un mauvais artiste au fond. <rire> voilà, ça, c'était le plan. <rire> voilà, donc euh, du coup, euh, je vais devoir euh, faire la même chose, mais en mieux. Je vais commencer à envoyer le, le message tranquillement. Bonjour, euh, monsieur Essence. Et j'ai commencé à faire votre logo et euh, le terminer aujourd'hui. Ah putain, ça va être très très drôle, je le sens. Il va se dire, putain, mais pourquoi je l'ai demandé à lui Ça dégoûte. <rire> en vrai, je suis assez content de moi. Ça, certes, c'est un logo tout basique. Et si on rejoignait le serveur RP, juste pour rigoler et voir ce, sa réaction Ça peut être très drôle en vrai. Est-ce que, attends, est-ce qu'il a, a répondu Ah oui, attends, il a répondu. Attends, attends, attends, on va, on va rigoler, on va rigoler. Que va-t-il s'est passé Hop, faites semblant de croire que vous l'avez pas vu. Mesdames et messieurs, euh, après avoir fait un logo, etc. j'ai enfin eu ma réponse. J'ai enfin eu ma réponse sur le sujet. Et du coup, voici ce qui m'a répondu. Regardez-moi ça. Parfait, ça! C'est gagné d'avance! C'est gagné! Du coup, merci beaucoup, euh, Monsieur Essence, pour avoir répondu à mon email. Bah, en vrai, du coup, je vais peut-être euh, pas rejoindre le serveur en fait. <rire>